regarder la nouvelle définition de l'action de formation et puis se poser la question de ce qui ne change pas, ce qui pourrait changer, en particulier en termes de comportement individuel, des actifs au sens large, en ce qui nous concerne surtout des salariés, bonjour Bruno, et puis ce qui va changer de façon certaine. Alors une nouvelle définition de l'action de formation, alors où en sommes-nous Aujourd'hui, euh, on a une définition vous avez là en, en bleu clair euh, euh, à gauche de votre écran qui nous dit une action de formation, c'est un programme préalablement défini avec des objectifs écrits, euh, des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement dédiés. Et puis, euh, depuis, quelques, depuis quelques temps, depuis la, la loi travail, c'est agrégé la notion de parcours qui fait que ce qui se passe en amont d'une formation et en aval d'une formation, est assimilé finalement à l'action de formation elle-même, donc tout ce qu'on fait en termes de positionnement amont ou avant devient assimilé à l'action de formation. Ça, c'est la définition d'aujourd'hui, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on part du programme. Demain, alors finalement, il y avait le demain qui était préconfiguré par le, le texte de l'accord national interprofessionnel du 22 février dernier, et puis aujourd'hui, là, on a l'avant euh, projet de loi. Alors, donc, Qu'est-ce que nous dit l'avant-projet de loi Il nous dit, une action de formation, c'est un processus pédagogique permettant l'atteinte d'un objectif professionnel. Vous voyez, on n'est plus sur une notion d'action, mais sur une notion de processus, et finalement, ce qui compte, c'est l'objectif professionnel visé. L'ANI était encore plus fort, si vous regardez là, la définition que donnait l'accord national Professionnel qui est écrite en, en petit en haut, il disait, c'est un processus, aussi on partait des processus, d'apprentissage par lequel tous les moyens sont déployés pour permettre de déployer, de développer des compétences professionnelles ou d'obtenir une qualification Vous voyez on a un processus qui vise un objectif de terrain compétences qualification la loi est un petit peu moins ambitieuse en fait hein, d'objectifs professionnels après que nous dit la loi elle nous dit bah il faut que les modalités d'apprentissage soient identifiées Dedans, il peut y avoir, ce sont des exemples, hein, du positionnement, de la formation, de l'accompagnement. Et puis, elle peut se dérouler, cette action, en présentiel, à distance, en situation de travail. Il y a un point commun entre la définition actuelle de l'action de formation et celle qu'on nous propose pour demain. Il y en a deux, en fait. Premièrement, il faut qu'il y ait des objectifs préalablement déterminés. Et il faut que les acquis soient évalués. Donc, ça répond à une question qu'on avait tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il faut toujours une évaluation d'acquis Oui. Ça, c'est sûr. Et qui sera certainement référé, non pas simplement à des connaissances acquises au cours de la formation, mais à l'atteinte de l'objectif professionnel qui était visé. L'ANI aurait dit à l'atteinte de la compétence ou de la qualification qui était visée. Donc, finalement, qu'est-ce qui change fondamentalement dans ces, dans ces deux définitions ben, on pourrait dire qu'ici, on part de la formation, on part du programme, des moyens, et on, on en reste là, on dit on va aller regarder les acquis de formation. Ici, on part d'un objectif professionnel, et on se dit on va faire un processus, et dedans, on va embarquer toutes sortes de modalités en présentiel, à distance, en situation de travail. Donc on est soit dans du formel, c'est-à-dire avec des objectifs préalablement déterminés et vraiment des moyens dédiés spécifiques, soit du, dans du non formel par exemple en situation de travail mais toujours avec des objectifs préalablement déterminés par contre euh, on n'est pas dans de l'informel c'est à dire on n'est pas dans oh ben, vous allez euh, occuper telle pause vous allez certainement apprendre beaucoup de choses et du coup c'est formidable, c'est un moyen de développer vos compétences ça, ça ne serait pas une action de formation parce que il, il faut bien qu'on ait des objectifs préalablement déterminés alors il y a il y a Henri qui demande un objectif en termes de savoir, par exemple, Cléa, ne serait pas retenu. Bah, Henri, moi je note quand même que les objectifs de Cléa, ils sont quand même, dans la mesure du possible, assez contextualisés à des choses qu'on peut réinvestir en situation professionnelle, comme travailler en équipe, décoder une consigne, donc on peut quand même faire assez facilement le lien entre Cléa et, et des objectifs professionnels. Alors, je vois beaucoup de questions qui défilent, c'est absolument impossible d'y répondre, à la fois dans les 20 minutes qui nous sont imparties et dans le temps, donc j'essaierai de répondre un petit peu après, mais ne vous inquiétez pas, ça sera repris dans le blog. Voilà, puis il y a Sophie qui, vous, qui répond aux questions du chat par ailleurs. Très bien. Euh, voilà, alors des exemples. Alors, tout à l'heure, on avait une question sur est-ce qu'un séminaire, ça peut faire partie ben, Pourquoi pas, si on a fixé des objectifs professionnels à ce séminaire et qu'on est capable ensuite d'aller voir si ce voyage d'études, ce séminaire, cet événement ont un impact en termes de comportement professionnel, pourquoi pas En fait, la porte est ouverte à beaucoup d'innovations. On, on peut confier des missions, toujours en, confiant, en ayant des objectifs bien précis par rapport à cette mission que l'on confie, une gestion de projet, la participation à un travail d'équipe, des échanges de pratiques, des séminaires une formation terrain, euh, mais pourquoi pas aussi recommander euh, de participer à, à des MOOC euh, qu'on a sélectionnés parce qu'ils présentent un, un intérêt, euh, organiser des petits cours euh, des cours pour des petits groupes en ligne euh, sous forme de « small private online course hein, », des, des, voilà, des SPOC, euh, donner des objectifs et mettre des ressources en libre-service euh, pour atteindre ces objectifs et dire ben, « on, on se revoit au moment de l'évaluation d'acquis », pourquoi pas euh, faire un voyage d'études, mettre en place du tutorat, de, de, de, de l'accompagnement entre pairs, etc., etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'innovations qui restent possibles. Et au contraire, qui est ouverte. Alors ce qu'il faut se demander, c'est ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas, on pourrait dire, ce sont les, les enjeux de l'entreprise au regard du développement des compétences de son salarié. Pour, finalement, pourquoi est-ce qu'une entreprise organise des actions de formation en sens classique, ou en tout cas euh, des actions de développement de compétences. Bah, bah, déjà, elle a des projets stratégiques, euh, des, des marchés sur lesquels elle veut se positionner, des enjeux de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Donc voilà, des, déjà première raison. Euh, des projets individuels de, de parcours professionnel de l'entreprise peuvent d'ailleurs rejoindre ces enjeux et c'est ce qui nous donne le champ du co-investissement qui était une pratique hein, sur le CPF, qui donnait aussi lieu à, à beaucoup de, de, de périodes de professionnalisation. Les formations obligatoires, bien sûr, ça l'enjeu reste. Hein, et d'ailleurs, vous avez noté que l'avant-projet de loi nous dit que ces formations obligatoires seront toujours réalisées obligatoirement sur le temps de travail. Évidemment, elle a des besoins qui sont anticipables liés au recrutement, elle a des besoins collectifs de développement des compétences qui peuvent être identifiés par euh, la, les managers opérationnels, en garde en jeu de performance ou de projet, et des besoins, bien sûr, pour ses salariés d'adaptation ou de perfectionnement au poste de travail. Puis enfin, elle a des salariés qui ont des projets hors entreprise, qu'elle peut choisir euh, l'entreprise de soutenir ou pas. Alors, Corinne, la période de professionnalisation s'est euh, terminée. Dans, dans ce cadre-là, elle pourra plus soutenir les projets individuels des salariés. Donc ça, ça ne change pas, les enjeux ne changent pas. Et ce qui ne change pas non plus, c'est les obligations de l'employeur. Vous vous souvenez, hein, l'employeur adapte le salarié aux exigences de son poste de travail, il veille à son maintien dans l'emploi et à l'anticipation des évolutions d'emploi. Ça, ça ne change pas. Ça reste la responsabilité de l'employeur. Et d'ailleurs, le bilan à 6 ans et l'abondement correctif qui en est le corollaire sont toujours maintenus dans l'avant-projet de loi, voilà, qui rajoute d'ailleurs une façon pour l'employeur de remplir ses, ses obligations, hein, qui, qui sera d'abonder au moins la moitié du crédit CPF monétarisé de son salarié. Ça devient l'une des modalités possibles pour l'employeur de remplir cette obligation. Donc ça, ça ne change pas. Ensuite, euh, ce qui pourrait changer, alors évidemment euh, c'est une hypothèse, mais ce qui pourrait changer, ce sont les comportements individuels, des actifs au sens large, mais également des salariés. Donc vous vous souvenez de la présentation de Mme Pénico, et donc on a l'idée d'un salarié ou d'un actif hein, au sens large qui a son téléphone mobile et qui regarde l'offre certifiante, bien sûr, accessible via le CPF, disponible dans sa région et correspondant à son projet, et qui y accède en direct, avec, avec son crédit monétarisé. S'il veut faire une formation qui se déroule en toute tout partie sur le temps de travail, eh bien, il mobilise le conseil en évolution professionnelle pour demander à bénéficier d'un CPF de transition professionnelle qui permettra ce financement de son absence à la, en situation de travail. Donc pour moi, il y a, là, il y a une question. Il y a une question sur, on disait tout à l'heure en préalable que certainement les entreprises allaient devoir faire évoluer leur politique de formation. De, moi, de mon point de vue, oui. Et l'une des raisons, pas seulement, mais l'une des raisons, c'est sans doute que ça va impacter les comportements d'une partie des actifs et d'une partie des salariés qui, euh, finalement, vont en profiter pour euh, certainement euh, mener à bien un projet, mais qui ne sera pas forcément euh, relié du tout à l'entreprise qui peut être un projet de valider une partie de CAP pâtisserie, cuisine, de valider un projet de certification en langue qui est sans rapport avec le travail exercé, etc. Donc, pour moi, l'entreprise dont on a vu les enjeux en termes d'anticipation de, des évolutions de l'emploi, d'enjeux stratégiques, etc., la question c'est comment je continue à créer du collectif, euh, et, et à créer des compétences individuelles et collectives dont moi j'ai besoin, dans un contexte où tout pousse à l'individualisation, la désintermédiation, et aussi dans le contexte de la diminution des refinancements, on en parlait avant de commencer, parce que, bah, parce que la, la période de professionnalisation est supprimée, et que donc c'était quand même l'un des outils de la politique d'anticipation des évolutions de l'emploi. Alors, euh, du coup, euh, qu'est-ce qui va changer donc, on aurait un plan de formation à trois niveaux, finalement, enfin, plan d'adaptation et de développement des compétences. L'avant-projet de loi, d'ailleurs, ne parle que de plan de développement des compétences. Et dedans, on pourrait retrouver des actions de formation formelles, comme on avait avant, mais présentielles, tout à distance, blended, voilà, avec des objectifs préalablement déterminés, des moyens pédagogiques, etc., toutes les actions assimilées au plan de formation, ça, ça ne change pas, hein, euh, euh, la VAE, les bilans de compétences, etc. Ça, rien de changer là-dessus. Et puis, toute action formative répondant à des objectifs de développement des compétences, comme on l'a vu précédemment, euh, toutes, toutes les actions qu'on a vues précédemment, dont on peut dire qu'elles correspondent à des objectifs et qu'elles vont contribuer à développer les compétences du salarié au regard d'objectifs professionnels. Tout ça va venir nourrir notre nouveau plan de développement des compétences. Il y a quand même quelque chose qui, qui change, c'est la traçabilité. Parce que quand je suis dans une action formelle, ou même dans une VAE, etc., c'est très facile à prouver que ça a eu lieu. On a les bonnes vieilles feuilles d'émargement, euh, éventuellement des traces de connexion, voire simplement les livrables produits par l'apprenant en termes de, de, de résultats aux évaluations d'acquis, par exemple, hein, qui tiennent mieux de preuve maintenant de la réalité d'une action de formation euh, tout à distance. Donc euh, ça, c'est assez facile à prouver. Mais c'est beaucoup plus difficile pour euh, la participation à un, à un MOOC, à un webinaire, à un séminaire, à la connexion à des ressources en libre accès, etc. Alors, quel est l'enjeu de la traçabilité Finalement, il reste double. Premier enjeu de la traçabilité, c'est mon obligation d'employeur. Comment est-ce qu'en tant qu'employeur, je, je suis en mesure de prouver que j'ai bien adapté mon salarié aux exigences de son poste de travail et anticipé les évolutions de l'emploi Bilan à 6 ans, etc. Deuxième enjeu, bah, tout de même, la négociation euh, euh, avec les partenaires sociaux et la consultation euh, du comité d'entreprise ou du comité euh, social et économique il y a quand même à rendre compte de, de ce que l'on fait, à l'anticiper et à en faire un, un vrai sujet de, de, de politique de l'emploi. Du coup, je, je pense que là, on est dans quelque chose qui ressort de la décision d'entreprise. De quoi est-ce que je vais garder la trace Et comment je vais en garder la trace Et moins je suis dans le formel, plus c'est difficile de garder la trace. Et on ne veut pas non plus retomber dans un excès de formalisme avec des feuilles d'émergement euh, signées à la demi-journée, c'est absurde, et euh, finalement, c'est justement ça qu'on veut éviter. Mais il y a une réflexion à faire sur de quoi je veux garder la trace, comment je le garde, quelle manière, et comment je valorise tout ce qui se fait et qui est du, de l'ordre du non-formel au regard de mes collaborateurs, des partenaires sociaux, et aussi de l'extérieur, parce que ça participe de la marque euh, employée. Voilà. Donc, il y a une vraie question là-dessus très clairement, nous sommes sur une tendance qui va s'accentuer à la nouvelle ingénierie de dispositifs. Donc nous, on l'avait déjà noté, parce qu'on a un observatoire formidable à Ségos, qui sont les, les Digital Learning Excellence Awards. C'est un, un prix qui est remis par Ségos tous les, tous les ans à des entreprises ou des organismes de formation ou des administrations qui innovent dans le domaine de la formation Intégrant le, le digital, et pas forcément tout digital euh, du tout. Hein. Et les, les grandes tendances qu'on avait notées déjà cette année, mais ça ne va faire que s'accentuer, c'est toujours plus d'accompagnement, donner du feedback, du tutorat, euh, que ce soit euh, euh, sur des communautés en, en ligne ou en, en présentiel, donner du sens avec un poids du, du support de communication qui devient de plus en plus important dans l'ingénierie des, des dispositifs, co-construire avec euh, une latitude d'action de plus en plus importante qui est donnée au participant lui-même, aussi bien sur la temporalité de son parcours que sur le choix des contenus. Voilà, l'initiative donnée à l'apprenant, dont on sait qu'elle est une source importante de motivation à, à apprendre. Plus de flexibilité, donc avec des parcours libres. Voilà. Des communautés qui supportent l'apprentissage de chacun et qui, qui permettent le partage de pratiques, et une dimension plaisir. Donc je dirais que vraiment s'il y a un avantage à prendre de cette nouvelle définition de l'action de formation, c'est de se donner beaucoup plus de liberté pour innover, de se débarrasser du carcan qu'on a gardé du temps de l'imputabilité, de plus demander en fait si c'est une action de formation au sens légal ou pas, de se dire est-ce que ça développe les compétences et comment je fais pour que ça en développe le plus possible. voilà. Et donc pour que les gens y euh, euh, trouvent du, du, du plaisir et, et de la motivation. Voilà. Donc ici, par exemple, vous avez typiquement un exemple de dispositif euh, euh, sur du marketing, mais peu importe, euh, mais, mais contemporain. Et, et pour moi, ces ingénieurs-là ne vont faire que se développer. C'est beaucoup de communication en amont, vous voyez, avec des vidéos, des, des lancements en classe virtuelle, des applications qui permettent de créer du lien, donner du sens bien en amont. C'est auto, des autodiagnostics qui permettent, l'individualisation des parcours euh, avec des modules, des vidéos, des ressources digitales, mais aussi le de support des pairs via le forum. C'est un rapprochement de la formation du travail avec des études de cas qui sont au plus proche des situations réelles euh, des participants, et puis euh, des ateliers qui permettent euh, bah, du partage de pratiques entre pairs et toujours la résolution de partage de, de problèmes réels. Donc on est... Euh, sur, euh, finalement, on va être à cheval sur le, le monde euh, ancien, euh, toujours vivant, de la formation, le monde de la facilitation et de l'intelligence collective, euh, euh, celui euh, de l'innovation et, et de, de la, la dimension euh, presque entrepreneuriale qu'on peut trouver à l'intérieur d'une entreprise. Vous voyez, tout ça euh, va se mixer avec certainement à la clé aussi de nouveaux espaces euh, euh, pour apprendre. Voilà. On, on sait que la formation en situation de travail devient maintenant à part entière, on l'a vu tout à l'heure dans la définition, une action de développement des compétences tout à fait reconnue et légitime dans le plan de développement des compétences. On sait aussi qu'il ne suffit pas de mettre les gens au travail hein, pour développer leurs compétences. Voilà, Ça ne suffit pas. Il faut se donner des objectifs, on en a parlé. Il faut bien sûr que, les, que les, les, la pratique professionnelle... Euh, qui est encouragé, correspondent aux objectifs qu'on veut atteindre, c'est-à-dire qu'on n'est pas des situations de travail complètement déconnectées euh, au regard des pratiques euh, que l'on vise, et il faut des instants de réflexion où on met des mots sur ce que l'on fait, et, et on, on met du concept sur ce que l'on fait, et c'est la condition pour que ce que l'on a appelé au travail soit transférable dans d'autres situations. Il faut un droit à l'essai et à l'erreur, ce qui n'est pas évident dans, dans le travail, il y, a, il y a des situations de travail dans lesquelles on n'a pas le droit à l'erreur, et du coup, comment j'aménage le droit à l'erreur dans mes situations de travail réelles Ça, c'est une vraie question qui doit être absolument posée avec le management. Ensuite, il faut permettre le décentrage via donc ces temps de, de réflexion. Et il faut un appui. Il faut un manager, un tuteur, un collègue référent qui donne un appui voilà, et qui fasse du feedback. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la grande question, c'est comment, dans un système qui prône l'individualisation, etc., comment je continue en entreprise à créer du collectif. Je pense que l'entreprise a besoin de collectif, elle a besoin de coopération. On sait que cette capacité à coopérer, c'est l'une des, des compétences transversales clés du monde d'aujourd'hui. Donc, comment les personnes que je forme en situation de travail, je les intègre dans un collectif avec qui on va partager des valeurs professionnelles, un vocabulaire professionnel, une identité professionnelle. C'est toute la dimension de professionnalisation des dispositifs qui euh, intègrent le travail. Et enfin, comment je reconnais les compétences ainsi acquises. Voilà. Donc là, il y a tout un champ euh, d'ingénierie qui s'ouvre, qui va être très passionnant sur, euh, sur la formation euh, en situation de travail. Alors, tout ça pour dire que, de mon point de vue, en tout cas, on ne peut pas faire le plan euh, comme avant. Alors on a un petit temps pour euh, se retourner, hein, euh, voilà, euh, tout ça ne va pas se mettre en place euh, du jour au lendemain, mais on peut déjà commencer euh, à y penser. Euh, pour moi, euh, si vous voulez, l'époque où on avait, euh, je vous fais un peu caricature, mais je sais que ça existe encore, des entretiens professionnels en février, lors desquels on se met d'accord avec le manager sur un besoin de formation, pour voir l'action de formation se concrétiser au mois de juin de l'année d'après, c'est fini. Alors, c'est déjà le cas dans, dans certaines entreprises, mais pas dans toutes. Et là, pour le coup, c est, c est, déjà, ce n'était pas compatible avec les rythmes du business, et ce n'est pas compatible non plus avec l'idée de ce que ça doit être, un monde où on apprend en permanence avec beaucoup de, de flexibilité pour, euh, ben, voilà, pour rester, je dirais, avec un bien-être au travail par rapport aux, aux évolutions technologiques, organisationnelles, etc. Donc, on a, on a toujours nos mêmes besoins, qu'on voyait tout à l'heure. Et, et du coup, pour moi, le processus d'élaboration du plan, il va finalement être d'abord un processus d'élaboration d'une offre de service. Ce service étant comment je développe les compétences des collaborateurs et bien sûr, comment je respecte les obligations légales et comment je les adapte aux exigences actuelles du poste de travail, bien sûr. Donc, j'ai une offre. Et, mais mais j'admets qu'il va y a toujours y avoir des, des choses qui ne sont pas référencées dans l'offre et qu'il faut que je prenne au fil de l'eau et que, et que si elles sont pertinentes et pérennes, j'actualise mon offre pratiquement en permanence. Et le processus d'élaboration du plan va venir piocher dans cette offre pour faire bien sûr un budget prévisionnel. Le plan c'est aussi un budget, on aura toujours un budget, mais avec une partie d'enveloppe non affectée que j'affecterai en cours d'année avec un plan, on va dire, agile, qui va se mettre en, en, en réactualisation, par exemple, tous les trimestres, pour faire le point sur ce qu'on avait prévu, ce qui s'est fait, où on sait que ça va se faire. On l'avait prévu, mais finalement, on sait que ça ne se fera pas, mais on a d'autres demandes qui sont arrivées entre-temps, etc. Et donc, c'est une démarche beaucoup plus agile qui doit se mettre en place, non pas subie, comme c'était fréquemment le cas précédemment, où on ne réalisait pas le prévisionnel, mais en le subissant, mais véritablement outillé pour vérifier qu'on répond toujours aux enjeux clés et que les arbitrages sont, se font bien sur les enjeux clés, mais tout en, en étant finalement dans une réponse euh, rapide euh, aux besoins des opérationnels. Parce que sinon, le risque, cette définition de l'action de formation devenant très large, c'est que la fonction formation apparaisse comme trop lente par rapport au risque du business, et soit, si vous me permettez l'expression, évacuer des processus de réponse aux besoins en compétence. Donc voilà, euh, Céline, je vois que vous avez un problème de son, j'espère que ça ira mieux en écoutant le replay. Mais euh, euh, voilà ce que je voulais vous dire euh, euh, sur, ce, sur ce sujet. Donc euh, maintenant, je vais euh, peut-être continuer à répondre... Euh, à vos questions, donc je vois que vous échangez beaucoup euh, sur le CPF qui n'était pas tout à fait dans, dans le champ du, de notre de, de notre intervention aujourd'hui. Hein. Encore une fois, le 26, on sera plus sur la réforme de son ensemble. Il y a quelqu'un qui me fait du, des signes désespérés pour que je passe à la slide d'après. La voici, et donc pour vous dire que bah, j'espère euh, de toute manière euh, rester en contact avec vous. En, donc, Elodie, pour le PowerPoint, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez le lien avec le webinaire. Donc, euh, voilà. Et donc, vous pourrez le rediffuser, etc. Euh, donc, nous, qu'est-ce qu'on fait pour vous aider à faire votre veille là-dessus euh, Vous pouvez donc, nous retrouver le 26 avril. Ici, vous voyez, vous avez un lien pour vous inscrire. Vous pouvez nous retrouver sur notre site Segos. On a un dossier euh, qui est mis à jour régulièrement sur la réforme. Euh, également sur le blog, on publie des billets euh, pour euh, dire un petit peu, avoir un angle d'interprétation un peu plus personnel sur, sur la réforme en cours. Et puis enfin, euh, si vous le souhaitez, venir nous retrouver pour une journée de formation et d'échange aussi, euh, pas seulement sur le contenu de la réforme, mais sur qu'est-ce qu'on va en faire en pratique et comment ça va changer notre politique. Euh, voilà, euh, parce que. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de questions, hein, de voix de monsieur ou madame Sanchez, euh, par exemple, sur le financement. Euh, je, je répète quelque chose que j'ai déjà dit tout à l'heure, on passe d'une ingénierie du financement à une ingénierie de la compétence. Donc, du coup, ça va nous obliger à être très malin sur le type de dispositif que l'on met en place. Euh, mais euh, alors là pour le coup, euh, le, le directeur adjoint de, de Mme Pénico a été très clair là-dessus. Euh, le, le refinancement euh, du plan euh, bah, via la période de pro ou via le CPF, euh, euh, etc., c'est terminé. Il restera bien sûr des possibilités de co-investissement sur le CPF, mais il faut quand même se dire que ça coûtera plus cher qu'avant parce que beaucoup d'OPCA refinançaient très bien le CPF et on, on refinançait même au tarif du CPF, on refinançait l'abondement. Donc ça donnait un, un, un refinancement assez avantageux du CPF et, et, et ça ne sera plus le cas euh, via, via la caisse des dépôts et consignations, si vous voulez. Euh, voilà. Donc ça veut dire que si l'entreprise choisit d'abonder, euh, bah, ça sera plus cher, euh, voilà, très concrètement. Donc euh, je dirais de moins compter sur les refinancements et plus sur euh, des dispositifs euh, malins, intégrant euh, les situations de travail, intégrant euh, des solutions de formation formelle quand elles sont... Euh, opportune et donc certainement aussi euh, de beaucoup euh, outiller euh, l'évaluation que l'on fait de ce que devient euh, l'information dans la pratique au travail. Voilà. Euh, oui, euh, je crois que c'est Émilie Sanchez, mais je ne suis pas sûre, mais en tout cas, oui, la, la période de professionnalisation euh, disparaît. Oui, oui, tout à fait. Et Sophie, euh, oui, Sophie dit à Marina, très justement, euh, a priori, dans les informations qu'on a aujourd'hui, euh, la valorisation des compteurs CPF se ferait à, à 14,28 euros euh, 28 de l'heure. En tout cas, c'est ce qui ressortait d'une ré déclaration récente de Madame euh, Pénicaud. Voilà. Donc, euh, donc au 31, à la, à la fin de la valorisation des compteurs, on, on devrait valoriser, donc euh, ça fait... Euh, quelque chose comme 2400 euros, je crois, au maximum, hein, avec les, les 150 heures. Voilà. Euh, quid de la consultation du plan par les IRP euh, Sandra, bah, c'est pareil, hein, c'est-à-dire on garde euh, les mêmes obligations euh, a priori, sauf erreur de ma part, euh, de consultation, qui se fait euh, dans deux cas, la, la consultation sur les, la stratégie de l'entreprise au cours de laquelle euh, se situe la consultation euh, sur les orientations stratégiques de la formation, donc ça, euh, voilà. Et puis la consultation euh, sur le plan de formation, euh, mais qui devient la consultation sur le plan de développement des compétences, qui se fait dans le cadre de la consultation sur la politique de, de l'emploi, hein, depuis la loi REPSAMEN de 2015. Et, et dans ce cadre-là, bah, soit j'ai du formel, et je communique sur les moyens que je prévois d'allouer, mais je communique aussi sur tout ce que je vais considérer comme solution euh, formative, c'était la slide, vous aviez, vous aviez les trois niveaux du plan, et du coup, je vais aussi consulter là-dessus, sur moi, de quoi est faite mon offre De quoi est faite mon offre pour développer les compétences des salariés Dans cette offre, il y a des actions formelles, mais pas que. Et là, on voit bien aussi que c'est toute une évolution, comme le dirait M. Lardy, le directeur adjoint de Mme Pénico. c'est une évolution culturelle, avec... Euh, des, des partenaires sociaux qui ont été, euh, tout comme les acteurs de la formation dans ce pays, très habitués à communiquer uniquement sur les moyens, les nombres d'heures, les nombre d'euros. Là, il va falloir communiquer sur l'offre, et pas seulement sur des nombres d'heures, de moyens, mais sur euh, pourquoi est-ce qu'on pense que cette solution, euh, partage, participer à un projet, euh, participer à un MOOC, etc., pourquoi est-ce qu'on on pense que c'est opportun par rapport à... Euh, euh, à, à l'anticipation des évolutions de l'emploi, euh, au maintien dans l'emploi, euh, et puis à l'adaptation au poste de travail. Voilà, voilà donc je balaye euh, les questions. Bon, ben merci à tous ceux qui nous quittent, merci beaucoup de, de votre euh, participation. Magali, euh, en fait, sur les bilans intermédiaires par rapport au plan, pas d'obligation, hein, vous avez finalement euh, y a, y a, voilà, vous avez, euh, les trois consultations obligatoires dans l'année, dont deux qui intègrent le plan. Après, vous, vous faites comme vous voulez, c'est un choix aussi de, de communication avec euh, les partenaires sociaux, euh, mais euh, en tout cas, je pense que c'est des lieux de, de dialogue intéressants au cours des, des réunions mensuelles, par exemple, mais après, c'est un choix, en fait. Hein. Et combien voilà donc je vois qu'il y a parmi d'entre vous il y a des gens très très inquiets euh, sur le financement euh, voilà. donc euh, oui c'est sûr c'est c'est un changement culturel de ce point de vue là c'est clair voilà en tout cas je vous remercie euh, beaucoup marina euh, Ségos, euh, bien sûr euh, propose des dispositifs euh, de formation en ligne donc je vous engage à vous rapprocher de, de nos équipes hein, si vous souhaitez organiser euh, des formations y compris euh, sur le socle de compétences, bien sûr, rapprochez-vous de nos, nos équipes et on a un gros savoir-faire avec des, des portails de formation 100% à distance. Voilà. Euh, alors, euh, René-Paul, difficile de donner des gages sur l'apport de ces dispositifs informels. Mais René-Paul, en fait, c'est vrai, mais en même temps, c'est difficile de donner des gages sur l'apport des dispositifs tout court, c'est-à-dire on rentre dans des dispositifs d'évaluation, du transfert, de l'impact. Et finalement, je dirais que ce qui fait que l'on est capable de rendre compte de l'efficacité d'un dispositif, formel ou non formel, c'est la qualité de la définition de l'objectif et la qualité du dispositif d'évaluation, et en particulier du livrable que l'on fait produire aux gens. Et si j'ai pour objectif de développer les compétences d'une personne en la mettant, par exemple, dans une équipe projet, je peux très bien orchestrer les livrables qu'on attend d'elle au cours de sa participation à cette équipe projet et les évaluer, et c'est du non formel et pour moi c'est évaluable. mais c'est une ingénierie qui est, qui est à mettre en place. Voilà. Merci Marie-Jeanne, merci Sylvie pour votre retour. Euh, Marie-Christine, ne vous inquiétez pas, le webinaire sera en ligne, euh, donc vous aurez tout à fait la possibilité de le visionner autant que vous voudrez. Hein. On vous enverra le lien, aucun problème. Cyril, la difficulté à marketer ah. Voilà, il y a un champ. Et, et je suis d'accord pour dire que le marketing devient vraiment une compétence aussi bien en termes de marketing stratégique, c'est-à-dire d'élaboration de l'offre par rapport à des besoins et à une expérience que l'on veut faire vivre à nos apprenants. Et marketing opérationnel, c'est-à-dire comment je fais savoir que ça existe et comment je donne envie d'y aller, eh bien oui, ça fait partie des compétences maintenant des acteurs de la formation, y compris internes aux entreprises. Oui, oui, tout à fait. Et, et il y aura des difficultés, mais c'est un champ euh, passionnant qui, qui s'ouvre à nous. Voilà, merci beaucoup Valérie, merci à tous euh, pour vos retours. Donc écoutez, euh, bienvenue, euh, après, merci Sandra, c'est très gentil, merci. Et, et puis, euh, bienvenue ensuite sur le blog pour poursuivre nos échanges et les réponses aux questions. Voilà, merci à vous, au revoir.